Ici, il est demandé de sélectionner toute la ligne. Le moyen le plus simple pour sélectionner toute la ligne, ou un paragraphe, est de faire un triple clic gauche dessus. Et voilà.